On poursuit dans cette vidéo de points de règle et cette fois-ci, on va parler du pion de consolidation pour Star Wars Armada. Allez, feu Allez, le pion de consolidation, donc celui-ci, euh, il, est, il, il est sympa. On lit la définition. Une fois les dégâts calculés, réduisez le total de la moitié, arrondir à, à euh, l'entier supérieur. Une fois les dégâts calculés, hein, très important. Bon, euh, contre un interdictor qui se prendrait euh, toute cette attaque-là, hein, qui, serait, qui serait bien embêté, qui par chance ne va pas voir de dés euh, annulé, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser en fait la redirection. S'il est tout neuf, il va pouvoir redirectionner sur euh, bâbord ou, je rappelle, sur tribord, ou, hein, et pas et ». Alors. Grâce à ça, il va pouvoir déjà annuler euh, deux touches. Hein. En fait, il va pas vraiment les annuler, il va les, il va les absorber dans, dans, dans son bouclier. Ensuite, son bouclier, ben de face, euh, il a trois de boucliers, donc il va pouvoir enlever trois touches euh, de plus. Et puis, ben, il va lui rester, il va lui rester euh, ces trois pions là euh, qui va, qui va devoir se prendre. Et donc là, ben, il va pouvoir utiliser son pion de consolidation puisque. Ce n'est pas le même pion que la redirection, et donc là il n'y a pas, euh, je n'utilise pas deux fois hein, le même pion, donc j'ai utilisé d'abord ce pion-là pour rediriger sur, euh, en l'occurrence sur tribord, et maintenant je vais retourner ce dé là, ce pion-là, et grâce à ce pion-là, je vais pouvoir diviser en fait cette main-là par deux. En prenant euh, le chiffre supérieur, donc 3 divisé par 2, bah, ça fait 1,5, et 1,5 chiffre supérieur, ça fait 2. Donc, je pourrais retirer un dé. Sachant que dans la main il y avait un critique, eh ben, c'est forcément ce critique-là qui se résolvera en premier. Euh, on ne choisit pas, hein, on ne dit pas je vais enlever le critique sur de, de, de, de, de, de, de ce que je dois enlever. En fait, le critique reste quoi qu'il en soit. Et donc, eh ben, au moment euh, d'encaisser les dégâts, le premier qui sera résolu sera le critique. Et puis à l'issue de quoi À l'issue de quoi on jouera la dernière touche. Voilà, ça peut paraître évident la consolidation, mais ça va mieux en le disant. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les pions de défense vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. En attendant, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en bas de la vidéo et puis surtout à la partager au maximum autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon Tipeee, vous allez retrouver des ressources qui vous permettront de vous guider dans vos futurs achats. Et puis si vous voulez échanger avec moi, n'hésitez ben, pas à me rejoindre sur mon Facebook, ça me fera plaisir. On est déjà pas mal nombreux et on ne parle pas que de Star Wars Armada.